vous permettant d'avoir une intuition en éveil, vous guidant dans la bonne direction. Mardi et mercredi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre onzième maison, et un signe amical et favorable pour vous. Euh, durant toute cette semaine, en fait, le Soleil, votre gouverneur, fera un sextile avec Neptune. Vous serez désireux, de vous impliquer dans des activités de groupe et dans le travail spirituel. Votre estime de vous serait plutôt favorisée par le travail que vous feriez pour aider les autres et les plus démunis. Vous aurez une belle aptitude à lire les autres et les situations les entourant. Donc, des capacités intuitives, intéressante serait améliorée avec cet aspect entre Soleil-Neptune qui bénéficiera donc à vos rapports relationnels et ça va avoir lieu durant presque toute la semaine, pas seulement mardi et mercredi. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi, et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre douzième maison. Les énergies de ces journées seront plutôt propices pour prendre un retrait et travailler euh, sur vos projets. Ces énergies favorisent la sensibilité créative aussi. Alors si vous travaillez dans le domaine artistique, c'est un, un bon moment pour prendre ce retrait et focaliser sur une œuvre d'art. Sinon, ces journées ne seront convenables que pour focaliser sur vos tâches et éviter les confrontations et les tensions car elles pourraient facilement escalader et se transformer en conflit. Samedi, dimanche pour le Québec et samedi PM. Dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le lion, votre, euh, votre signe, et vous pousserez un soupir de soulagement. La Lune est dans votre signe maintenant, faisant des aspects délicats avec Mercure et Vénus, mais aussi faisant un trigone avec Mars. Vous vous sentirez courageux et votre enthousiasme, vous donne le goût des initiatives et de prendre le lead dans vos activités de groupe où vous serez le centre de gravité et vous serez admiré par votre entourage. Votre pouvoir de séduction fera tourner des têtes aussi. Par contre, vous aurez tendance à avoir de la difficulté à communiquer vos sentiments et vos émotions. Mais en général, une belle fin de semaine, à en profiter. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Lyon.